Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Inktober. Inktober, euh, Inktober c'est quoi C'est un défi, c'est quelque chose qui a été lancé par euh, un artiste. Euh, donc Ink, c'est l'encre, et euh Tober c'est rien du tout, c'est un jeu de mots avec October, euh, qui est donc le mois d'octobre. Et le principe d'Inktober, je vais vous basculer tout de suite sur euh, euh, le deuxième écran, si je retrouve où c'est, voilà. Euh, en fait, ça, c'est la traduction français française d'Inktober, c'est-à-dire que chaque jour, on va se mettre au défi de dessiner, crayonner, écrire euh, ou faire une production artistique quelconque et encore une fois d'une qualité qui est, peut être très variable, ça peut prendre cinq minutes juste pour s'amuser, pour euh, déverrouiller son côté créatif, ou euh, prendre une demi-heure, une heure, deux heures si vous avez le temps et que euh, c'est votre métier par exemple. Mais l'idée c'est vraiment de stimuler ce processus créatif en ayant euh, un euh, thème du jour et euh, de venir y répondre sous la forme euh, que vous voulez ou sous la forme que vous pratiquez. Donc ça c'est la traduction française, euh, et puis euh, donc là moi j'ai commencé, on est euh, le 4 octobre, donc c'est euh, 4, on va passer à la coquille, et euh, je repars juste ici. Euh, autant que possible, ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait les mots souvent ils ont au moins deux sens, par exemple euh, gargouille. Bah oui, mais ça peut être mon ventre gargouille ou une gargouille. Euh, donc moi j'ai fait une gargouille qui s'apprête à manger des cailloux parce que euh, grrr, son ventre gargouille à la fin. Euh, se précipiter, précipiter et la précipitation, j'ai fait une goutte d'eau qui, euh, qui speed. Je vais faire des zooms parce que euh, j'aime beaucoup travailler sur des toutes petites tailles. Et justement c'est pour ça que là j'ai pris un, un format euh, A5. Euh, encore divisé en quatre parties parce que j'avais vraiment envie de travailler ce côté euh, minutieux et tout petite taille. Euh, donc gargouille se précipitait encore une fois deux sens. Euh, la chauve-souris, vous remarquerez peut-être qu'elle a des petites euh, touffes de poils sur le côté mais pas au-dessus. Euh, j'ai fait ce que j'ai pu pour la chauve-souris. Euh, ça peut être en couleur, ça peut être juste en encre, ça peut être euh, en haïku, en poème. Euh quel que soit le truc qui vous parle, euh, et encore une fois vous n'êtes pas du tout obligé euh, de faire les doubles sens ou le sens le plus classique ou un sens moins classique. Moi j'aime ça parce que les, les mots ont une très très grande importance dans ma vie, j'adore ça, j'écris, euh, c'est une passion pour moi. Du coup, dès que je peux euh, jouer sur deux mots, c'est ce que je vais euh, choisir. Euh, donc la coquille, euh, bah ça m'a fait penser bon, bien sûr à la coquille d'œuf, mais aussi à la coquille en écriture. Euh, et d'autant plus que mon père a même été correcteur dans un journal euh, quand il était euh, tout jeune. C'était euh, euh, son premier travail, je crois, d'être euh, correcteur. Euh, donc je pensais écrire le mot coquille avec une faute et un o très grand, euh, comme si c'était un œuf. N'hésitez pas à travailler comme vous, ça vous convient. Moi, je, sur Inktober, généralement, j'aime bien euh, mettre un coup de... commencer à travailler au crayon, parce que j'ai beaucoup de mal à percevoir les distances et les tailles respectives des, des objets. Euh, donc, euh, c'est très utile pour moi de me rendre compte qu'en fait, j'ai voulu placer un objet qui ne rentre pas du tout dans ma page, ou qu'au contraire, il ne prend qu'un sixième de, ma, de mon espace et que ça ne va pas du tout, c'est complètement déséquilibré. Euh, c'est pour ça que je travaille souvent au crayon av avant. Et après je repasse avec un, un stylo aquarellable généralement parce qu'après je me décide ou non. Euh, là vous remarquerez que j'ai un pinceau à maquillage également, c'est euh, euh, pour dégager les, les trucs de gomme. Et notamment quand, euh, je, là par exemple, sur la gargouille, j'ai utilisé le crayon de papier pour faire des ombrages et faire ressortir la gargouille pour qu'elle soit grise, enfin, vraiment cette, euh, cette idée de pierre. Euh, le problème, c'est quand on vient frotter, et justement, je me suis servi de mes doigts pour euh, lisser un peu les traits, et ben euh, c'est cracra, ça en fout partout. Et si bien entendu on fait ça avec sa main sur du crayon de papier euh, pour dégager les morceaux de gomme, et ben <rire> forcément, on vient euh, étaler aussi euh, le carbone du, du crayon de papier ou du crétérium, enfin euh, porte mine, pardon, le crétérium, je crois que c'est une marque. Donc là, euh, je vais essayer d'estimer à peu près ces. Ah bah le O il est là déjà, je ne le voyais pas ici. Euh, donc un petit C, un O, un Q et puis un i deux le par exemple. Voilà En virant le, en virant le U, ça fait une coquille. On le lit toujours euh, correctement mais euh... Hop Alors c'est un œuf d'autres au moins D'ailleurs, on en a mangé un à Noël. C est... C est... Au goût, c'est pas forcément une expérience extraordinaire. C'est intéressant hein, de... de voir ce que ça donne, mais euh... c'est très impressionnant en... en termes de taille. Et on peut manger quand même un pas mal dessus. Hein. Donc là, après, se pose la question. Est-ce que je fais euh, un œuf fermé, ouvert, partiel, etc. Je... Souvent, euh, c'est un peu mon instinct à la dernière minute qui va me dire « Ah ouais, finalement, on va faire comme ça, euh, à l'arrache. » Hop, un cul. Donc j'ai dit « Je vire le U » pour avoir une faute, pour avoir une, une coquille. Hop. puis mis à part le E, j'ai gardé euh, des lettres relativement simples à dessiner. Est-ce que ça me plaît Oui, ça me plaît. Je vais repasser et après je verrai si je fais un petit, euh, petit ombrage, une petite euh, co couleur euh, à l'aquarelle, parce que j'aime bien ça. Voilà, là j'ai juste repassé les traits et puis fait un petit décalage ici parce que j'avais envie qu'il y ait ce, cette, ce mouvement qui part comme ça. Et ici je vais rajouter euh, une petite brisure de cookie d'œuf parce que j'avais envie de, de souligner l'absence. Euh, souligner le, le fait qu'il n'y avait pas de U euh, c'est pas toujours évident de souligner quelque chose qui n'est pas là mais euh, du coup, voilà, j'ai mis euh, les petites brisures euh, de ce côté-là. Euh, souvent, je vous conseillerais plutôt d'attendre un petit peu avant de gommer, parce qu'on ne sait jamais. Et puis voilà, euh, souffler un petit peu, euh, voilà. Être sûr que votre encre elle est bien sèche. Normalement, c'est euh, une encre qui sèche rapidement. Et puis de commencer par un côté pour vérifier que oui, c'est bon, il n'y a pas de souci et ça ne vient pas faire de cochonneries. Euh, bien tenir son papier des deux côtés ça c'est un truc, je vous imaginais pas le nombre de créa je me suis rendu compte qu'il y avait une toute petite cochonnerie euh, sur ma carte et j'arrive comme un bourrin et en fait en faisant ça en partant sur le bord du papier déchirure du papier euh, en toute fin de créa ça fout les glandes. donc quand, quand, vous êtes, quand vous avez besoin de faire un bord de papier, faites le plutôt comme ça et si besoin, venez euh, retourner votre papier vous débrouillez pour euh, ne pas faire le mouvement de la gomme. Là c'est un papier très épais donc les risques sont très limités mais sur des papiers fins c'est ça va très très vite. Et ça, ça fout vraiment les vraiment une, une sensation de oh mais c'est pas vrai quand toute fin crée un son oh, vous foutez tout en l'air <rire> ça m'arrive aussi en mettant le la carte dans l'enveloppe par exemple je viens pour lisser l'enveloppe le, et puis j'ai fait un faux mouvement j'ai déchiré l'enveloppe et, et la carte quoi. Donc là, est-ce que ça me convient euh, Moi, je trouve que ça manque de matière, de volume, de texture. Euh, tout à l'heure, il y avait aussi euh, un trait qui était ici, pas fait exprès. Et en fait, je trouve qu'il redonnait du volume. Euh, il pourra faire un point de lumière. Hop. Donc je vais venir à colorer les un petit peu, très rapidement, avec un... Allez, un petit jaune de nappe. Euh, hop mais alors, ce sera vraiment euh, juste pour mettre un petit peu de couleur sur le papier. Alors, ne, ne secouez pas votre pinceau comme je viens de le faire au fond du papier pour euh, amorcer. C'est pas une bonne idée. Hop. Voilà, donc ça c'est toujours euh, les pinceaux à réservoir d'eau. Vous pouvez sortir un petit peu d'eau si c'est trop dur. Euh... Euh... Vous pouvez aussi utiliser euh... un... Un petit flacon comme ça, euh, c'est juste un flacon vert tout bête et il y a une, une pipette dedans et je me mets des gouttes d'eau à, à côté vu que je travaille sur des tout petits trucs. Euh, le matériel n'a pas besoin d'être énorme et c'est vraiment très très pratique. Donc le jaune de nappe il fait bien euh, les coquilles, coquilles d'œufs qu'on a ici, euh, puisque visiblement aux Etats-Unis ils ont des œufs tout blancs, c'est pas les mêmes euh, races de poules. Il a qui pondent des oeufs bleutés aussi, comme les émeux. J'aurais pu, j'aurais dû même, je pense, mouiller mon papier avant. Ça aurait, été, ça aurait été mieux en termes de résultats. En termes de glisse de la couleur. Mais là, il suffit de, de retravailler un peu le truc et ça va. C'est du papier aquarelle, donc euh, on est pas mal de départ. Ça, on pourrait pas le faire sur du papier euh, aquarelle, même si celui-là n'est pas de très bonne qualité. Donc euh, Parfois, j'oublie un petit peu de, de mieux le, le préparer, le, le, maîtriser les techniques, parce que euh, sur des très bons papiers aquarelles, ça fait longtemps que je n'ai pas joué ou travaillé dessus il euh, y a une sensation de, de glisse épatante. On, on vient mettre l'eau et elle ne elle, elle, elle, elle pénètre pas euh, le papier euh, en boulochant ou en faisant des trucs comme ça. C'est très agréable parce qu'en fait l'eau reste où elle est, elle ne fuse pas. Euh, mais quand on met la couleur dans ces zones d'eau, elle fuse. Et c'est.. C'est génial, quand on a, quand, sauf si bien sûr on, on a oublié et qu'on vient de travailler deux zones côte à côte qui sont, qui sont mouillées, qui sont mouillées. Ah là c'est moins bien. Donc ici ce que je viens faire c'est retirer un petit peu de couleur dans cette zone là. Ça ne fonctionne pas super bien parce que là on voit mon papier, enfin on voit... Là, on est quand même sur du méga petit détail de rien du tout, mais mon papier bouloche un peu parce que ce n'est pas du papier de très bonne qualité. Euh, ce que je vais faire, c'est laisser sécher euh, un petit chouïa ou mettre un coup de heat gun. Et puis, euh, tester soit euh, les crayons de couleur blanc, euh, soit un, un roller pour faire ce petit reflet qui me faisait envie. Et je suis en train d'oublier le petit détail, les petits morceaux de coquille, ce, ce qui ferait perdre quand même pas mal son sens. Hop. Voilà. À ah, ces morceaux-là. Après, ça peut être l'intérieur de la coquille d'œuf. Euh... Donc moi, je vais juste euh, modifier ça pour que ça soit... Euh... Comme j'en ai envie, mais vous voyez que c'est quand même très rapide. Hein. Voilà, j'ai mis un petit coup de gun, c'est sec. Euh, je vais tester un crayon de papier ardoise. Je l'ai eu dans un kit de je ne sais plus quoi. Et hum, ça ne marche pas très bien. Euh, je ne voulais pas un reflet super intense comme euh, sur des surfaces plastiques, puisque les œufs, c'est un peu poreux. Donc au final, ça me plaît pas mal, mais bizarrement, mon stylo fait un peu de gris. Je sais pas pourquoi. Et ça c'est un crayon pour pergamano. Euh, c'est une technique aussi, je vous montrerai peut-être un jour. Euh, J'en fais pas des masses, au final j'aime pas trop ça, dentelles de papier et tout ça. Mais j'aime bien, ça, ça met une petite touche machin, et puis du coup j'ai ma coquille et ma coquille. Euh, bah, J'espère que ça vous aura donné envie de faire Inktober, ça peut vraiment être très court, vous pouvez passer beaucoup plus de temps dessus. Euh, si vous trouvez que tous les jours c'est trop, vous pouvez aussi vous dire ah, bah, je le fais euh, que le week-end ou qu'une fois par semaine euh, ou vous dire euh, je fais que quand euh, j'en fais tant, tant par semaine ou tant dans le mois. Euh, voilà, faites ce qui va vous convenir, mais c'est vraiment intéressant de relever le défi. Euh, parce qu'en termes de créativité, c'est hyper stimulant. Euh, souvent, on pense que la, la contrainte est contraignante, ce qui est logique, puisque c'est vraiment la définition du mot. Euh, mais en fait, souvent, elle est libératrice parce qu'elle euh, vient nous fournir une base de réflexion, et ensuite, on peut partir de ce point-là euh, et développer, plutôt que euh, d'avoir cette sensation de oh, ⁇ je ne sais pas quoi faire ⁇ et ben, je ne sais pas quoi faire, et bien bah, fais bah, une gargouille. Pouf, comme ça, on n'a pas... On a moins de prise de tête préalable à l'action et c'est vraiment une, un très bon exercice et également un, euh, euh, un très bon stimulant. Voilà, donc en termes de créativité, je ne pouvais pas passer à côté d'Inktober et euh, j'espère que vous allez bien vous amuser et que vous allez oser vous lancer. Si vous voulez, prenez un stylo et un post-it, ce sera très bien aussi pour vous lancer. Voilà, allez, bonne créa à tout le monde et euh, amusez-vous bien. Au revoir